Salut, alors aujourd'hui une vidéo très différente de l'habitude puisque je vais être avec ADBO, la chaîne ADBO qui sur YouTube fait comme moi des tutos SketchUp et euh, on est entré en contact il y a quelques temps et au fil des discussions on a décidé de faire une vidéo en commun euh, j'espère que ça va vous plaire, on vous explique tout dans la petite intro qui suit, donc je suis pas tout seul, c'est pas comme d'habitude euh, vous retrouverez aussi une partie de la vidéo sur la chaîne d'ADBO, on vous explique tout là dans la, la petite intro, donc à tout de suite Allez, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Nicolas et Christelle de la société ADBO Bonjour. et euh, on est vraiment très content d'accueillir aujourd'hui bah, Sylvain. Euh, après, on verra sur ta chaîne aussi, bah, comme ils connaissent déjà. <rire> voilà, je t'en prie. Salut, salut, ouais, ouais, <rire> ouais, ouais. Bah, On va partager cette vidéo sur les deux chaînes, donc oui, oui on va. On va donc on fait euh, intro commune, mais on va se, on va se présenter. Du coup, euh, nous, on est un centre de formation euh, spécialiste SketchUp et euh, on a contacté euh, Sylvain pour lui demander justement s'il voulait bien faire une vidéo. Et du coup, Sylvain. Ah ben bah moi j'ai accepté avec plaisir parce que c'est vrai <rire> qu'on parle tous les deux de la même chose, ADBO hein, et, et moi finalement on parle de la même chose, on s'adresse aux mêmes gens, on fait des tutos SketchUp, on a la même passion je pense du coup c'était plutôt sympa de, de convenir d'un concours commun, ce qu'on va faire aujourd'hui du coup. Tout à fait, donc on s'était mis d'accord sur euh, un défi pour faire quelque chose d'un peu, un peu fun et avec des systèmes un peu croisés euh, pour euh, vous montrer un peu l'ensemble de, de la création qu'on va faire. L'idée on a sélectionné, j'ai sélectionné cinq photos, tu as sélectionné cinq photos, et deux, décidé. voilà, d'œuvres ouais. architecturales et Christelle a choisi pour nous, mais nous, on ne sait rien, on n'a pas vu non. encore l'image. Non, et on a peur. Et on a peur, <rire> j'ai très peur, je t'avoue. On, on se met d'accord sur les règles, si tu veux bien Ouais, euh, on a... ne on triche pas. On ne triche pas, déjà on ne triche pas, mais non, déjà pas. on n'a pas le droit au plugin, on n'a pas le droit au plugin, première règle. On même a les, les plugins derrière, même les ADBO. Non, non, on va pas mettre en avant les plugins ADBO, <rire> malheureusement. Non, le but justement, c'est de prendre quelque chose de compliqué de voir jusqu'où on peut aller dans un temps en partie. Donc entre une heure et une heure et demie, on va se mettre d'accord juste après, en fonction de, de la magnifique la du ouais. du projet qui nous a choisi. Euh, et est-ce que tu penses à d'autres règles éventuellement euh, bah, ce qu'on avait dit, c'était, ouais, pas de plugin, déjà, c'est, euh, les plugins dans SketchUp, c'est quand même la vie, quoi. Donc, euh, si on en a pas, ça va quand même être compliqué. <rire> et on avait dit, pas la photo adaptée, cette fonction-là, qui permet oui. de, de retrouver les axes, de décalquer, voilà. Non, à... Donc, de faire à l'œil, entre guillemets, vraiment faire à, à l'œil. voilà. La photo à côté, le logiciel de l'autre, et puis, euh, essayer de trouver les, de retrouver les formes, les modéliser. Euh, avec SketchUp natif. Quoi. Ouais. Je, je pense que ça va être super intéressant de voir justement. Et, ouais. euh, et je pense qu que le résultat ne on... sera pas parfait du tout. Non, <rire> et on n'aura pas la même approche. Ouais, je pense aussi Donc, euh... ouais. donc l'idée justement, c'est que nous, sur notre chaîne euh, ADBO, on va filmer nous notre procédé et on va vous présenter le résultat final de Sylvain. Et sur la chaîne de Sylvain, vous retrouverez son processus et le, notre résultat final. Et grande nouveauté, enfin, on a fait déjà des lives auparavant, mais ça fait longtemps. En on ensemble pas ensemble, ouais. surtout. Bah là, on va faire un gros live tous ensemble. Le 15 juin, mercredi 15 juin, à partir de 10, euh, 19h30. 15 juin, 19h30, on sera en live sur la chaîne d'ADBO en live. donc ouais. Pour échanger ensemble et voir justement bah, euh, comment ouais, les résultats finaux. Débricher et un coup, peu. Voilà, et comment on peut s'améliorer, etc. Donc, gros projet. Moi, je suis vraiment excité par ce projet-là. donc Je suis vraiment ouais, content ouais, de voilà, le faire avec, c est, c est avec bien, toi. Ouais, ouais, C'est cool. C'est cool, donc, moi euh, aussi. Super cool. On n'attend plus qu'une chose. Ouais. <rire> Christelle. Je vous donne euh, le <rire> crâne. Ah, allez d'accord. Ah oui, quand même. <rire> c'est printanier. Ah, oui, c'est joli, oui. Voilà. Euh, bah du coup on te, on te renverra l'image. Hein, je... <rire> C'est une image si vous... qui vient de Sylvain euh, Ça, c'est moi qui l'avais envoyé, ouais. Exactement. Ouais. Exactement. Bah, bah merci beaucoup Donc... Sylvain, merci beaucoup Christian. <rire> voilà, bah, de plus. rien Nicolas, écoute. Euh, <rire> <une> <rire> je veux dire, c'était pas la pire. C'est pas la pire, c'est pas la plus simple. Elles sont toutes euh, à l'épreintanière. Mm -hmm. Moi, j'ai déjà une petite idée de comment faire, évidemment, parce que c'est moi qui l'ai sélectionné, mais j'ai pas testé du tout. Donc, euh, ça a quand même patiné un peu. D'accord. Bah, ok. Est-ce que tu veux qu'on garde une heure ou est-ce qu'on passe à 1h30 de Alors, comme c'est ma photo, même si je n'ai pas testé, pas... Mais je te laisse choisir la durée de... Moi, moi je pense qu'il faudrait peut-être, même si ce n'est pas parfait, comme je disais, qu'on fasse un truc avec une vraie contrainte et qu'on se mette le minimum de temps, genre une heure. Non Je pense que c'est bien une heure, voilà. C'est juste un vrai bien. challenge. Après, on <rire> vous me mettez, vous <rire> me mettez dans un stress monstre. <rire> euh, ok. Euh, donc pas de plugin, ok. Moi je voulais utiliser SketchUp okay, à la -ce base, mais. Ouais voilà, oui parce <rire> enfin, que. Enfin ça me donne envie d'utiliser SketchUp parce va que, que faire je vois beaucoup de végétaux. Euh, on fait, on fait tout, tout, tout on fait pas que le bâtiment, coup, on fait aussi des hein, comme ça. Bah, L'idée, hein. c'est de se rapprocher de la réalité. On n'a pas le droit aux plugins de rendu ou d'aide de, de modélisation, mais essayons de nous rapprocher du rendu parce qu'effectivement il y a pas mal de végétation, donc ça peut être intéressant. On a le droit à 3D Warehouse de toute façon, ça peut aider. Ouais pas pour le gros du bâtiment mais pour les végétaux, mais je, je commence déjà oui, à bah, rédiger. Oui, ah, oui d'accord, on se met d'accord. Pour oui. les végétaux, on a le droit de prendre des trucs en dehors, c'est juste pour le bâtiment ou... Ok. <rire> dans ce fond. cas, moi je suis d'accord pour une heure, j'accepte ton défi. Ok. Super. <rire> <rire> euh, ouais. Ah, ouais. Ok. Bah alors les difficultés, bah, ouais, c'est les formes rondes et je pense les petites, euh, les arches courbées à la fin là, pour mmh. même pas l'air euh, droit dans l'autre sens non plus. J'ai l'impression. Enfin, ah non, non, on va, on va pas se dire, on va pas échanger. Ouais, on verra à la on fin, on verra. Peut-être qu'on aura, on trouvera d'autres photos justement de ce bâtiment pour, pour voir sous d'autres angles et peut-être essayer de comprendre un peu mieux comment il était fait. Euh, et ce sera intéressant justement lors du live. Euh, donc on verra ça. Donc. Si vous voulez voir notre processus de modélisation, c'est sur continuer à regarder notre vidéo. Sinon, allez sur la chaîne, ou je ne sais pas sur quelle chaîne vous êtes pour l'instant, mais allez sur la chaîne de Sylvain pour voir son, son processus. Restez sur la chaîne de DBO pour voir le mien. Et, euh, et, bah, et résultats parti. croisés à la fin. Okay. Et voilà, résultats croisés à la fin. Et n'oubliez pas le live 15 juin à 19h30, mercredi 15 juin à 19h30, pour voir Ça marche. les résultats. C'est tout bon pour bon, toi, on y si va, va? Ouais, ah, c'est bon, ouais. euh... action. Alors, j'y vais, je commence. Euh... Je pense que je vais beaucoup utiliser l'outil Suivez-moi, celui qui, vous savez, qui suit une, une ligne, en fait, pour faire toute la partie haute, là, qu'on voit ici, sur la photo. C'est un peu ça le, le, le plus dur, juste tout qu'ici. comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on a un petit arrondi et enfin euh, j'ai l'impression, j'ai vérifié du coup, j'ai pris une autre vue du, de ce bâtiment et on voit que voilà, on a vraiment un, un contre par le haut ici c'est bien tout rond et tout ça c'est arrondi aussi, c'est pas droit en fait et là ça fait comme une espèce de, de, de coque de bateau, enfin voilà, ça, les, les colonnes partent ici, s'arrondissent au dernier moment et plongent comme ça le bâtiment il continue là mais dans ma photo, on ne pas vraiment que ça épouse le... donc moi, moi je vais faire cette vue là, je vais m'aider d'autres vues pour comprendre un petit peu le bâtiment mais par rapport à ce que je vois ici je vais pas euh, chercher s'il y a déjà beaucoup en une heure je, je, je, je vais pas y arriver je pense pas on va essayer de faire le maximum et euh, ben euh, voilà j'ai mis un petit minuteur ici tu dira combien de temps j'en suis sachant que je vais pas vous faire une vidéo de 60 minutes évidemment je vais découper je sais pas si je vais parler beaucoup parce que si je commence à expliquer tout ce que je fais ça va être compliqué on verra ça dans, dans le débrief sans doute dans le live dont on vous a parlé juste avant et euh, bon, je vais quand même commencer par expliquer. Et si je vois que j'ai du mal à parler pendant que je le fais, parce qu'il faut quand même respecter le chrono, bah je commenterai peut-être avec une voix off pendant le montage ou quelque chose comme ça. Donc j'y vais, je commence. SketchUp est lancé. 60 minutes. Entrée. Voilà, c'est parti. Donc je commence. Euh, la première chose, je pense que je vais faire la partie marron en bas là. Et essayer de déterminer un petit peu les, les, la taille, les proportions. J'imagine que là c'est assez haut ça doit bien faire au moins 3 mètres, 3 mètres 50, quelque chose comme ça. Donc, je vais dire, allez, euh, ça ferait des bévitres de 3 mètres, mais bon, c'est quand même possible. Je vais mettre 3 mètres 20. 20, et on va dire qu'en longueur, ici, je mets 15, ici, je mets euh, 12, et là, euh, à peu près pareil. On va voir, non, faut, faut, faut avoir déjà les bonnes proportions dès le départ, sinon, ça va être compliqué. Je vais faire un petit décalage de contour partout, genre de 5 cm, 10. Là, et cette, euh, ces parties-là, je vais les ressortir un peu du coup, de 5. Euh, là, on va tout de suite mettre une matière de verre. Et donc mon composant il n'a pas marché, c'est super. Hein. Je vais le mettre en vue. la ligne la plus fluide possible bon j'arrête je hein, me j'arrête de me battre euh, ce que je vais faire c'est que je vais prendre ce profil -là. top juste le temps de régler une taille de. voilà terminé bon je lève les bras je vous montre pas tout de suite ce que j'ai fait parce que euh, ben pour aller voir ce que j'ai réalisé vraiment le, le, le truc fini que moi j'ai sous les yeux bon j'ai rushé à la fin ça ressemble à peu près on reconnaît en tout cas le bâtiment mais euh, allez voir sur le site d'ADBO puisque c'est là-bas que vous verrez ce que moi j'ai réalisé vraiment la version finale et puis tout de suite moi je vais vous montrer ce que eux ont fait, enfin ce que Nicolas a fait plus exactement et, euh, et puis encore une fois si j'oublie de vous le dire avant la fin, rendez-vous euh, lors de ce live le 15 juin à 19h30 pour bon, débriefer un peu tout ça, parler de 3D, euh, bah, évidemment si vous avez le temps euh, à ce moment là de venir discuter avec nous ce sera avec plaisir et puis on pourra voir un petit peu comment on a travaillé, quels sont, euh, voilà, on va papoter euh, Sketchup, papoter 3D, architecture, etc. Donc n'hésitez pas, et tout de suite, euh, bah, je vais regarder, euh, je vais attendre que Nicolas m'envoie ce qu'il a fait, et puis on va débriefer ensemble, je vais le découvrir en même temps que vous. Bon, il s'est passé un petit peu de temps et j'ai reçu euh, le, la modélisation de Nicolas, que je n'ai pas ouverte encore, et que je vais découvrir juste là en cliquant dessus, là je l'ai sous les yeux. J'ai vu l'aperçu Sketchup, vous savez, sur la petite vignette, mais bon, ça ne me dit pas grand chose. Et donc c'est parti, je l'ai là, je l'ouvre. Euh, on n'a pas exactement la même version, c'est une histoire de mise à jour, hein, c'est bon, ça s'ouvre. Alors il y a une piscine que j'ai complètement zappé déjà, hein, qui était là, ouais. Et alors ce qui m'attire l'œil tout de suite, c'est ça, c'est le vide là. Euh, lui, elle a considéré que le bâtiment s'arrêtait là. Enfin, je pense qu'il y avait une sorte de hall, alors que sur la photo j'ai le sentiment quand même qu'il y a une vitre là, qu'il y a quelque chose Alors est-ce qu'il y a un renfoncement ou pas, c'est marrant ça, on n'a pas vu pareil euh, J'ai tout de suite vu aussi un truc, c'est que le l'étage Il a beaucoup mieux retranscrit les formes que moi La forme ici, moi j'ai fait une vague au pif hein. Là on voit qu'il a réfléchi à la forme de la vague Moi j'avais plus le temps parce que j'ai passé énormément de temps sur cette partie là euh, Sur laquelle je pense que je me suis un peu plus pris la tête que lui du coup j'ai perdu beaucoup de temps là dessus euh, sur ces, euh, ces arches là et, euh, et lui par contre a beaucoup pris de soin à faire cette partie là euh, si on regarde la photo on voit effectivement que ça fait une, une vague qui ressort comme ça avec un angle cassé et c'est marrant c'est que ici moi je vois un angle à 90 et lui non lui il voit un angle différent si on regarde la photo, ça se discute. Alors est-ce que c'est effectivement un angle qui n'est pas à 90 là Moi j'ai quand même le sentiment que si. Et euh, où est-ce que c'est la focale de, de, de l'appareil photo qui défend tellement là, c'est un super grand angle que, que ça on a l'impression que c'est pas à 90. Bah, c'est marrant, on n'a pas vu le truc pareil. Et globalement, il y a quelque chose qui aussi, euh, quand vous verrez mon résultat, il est différent, c'est que j'ai rushé à la fin, mais les cinq dernières minutes, c'était euh, je sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à faire le terrain, à faire à mettre de l'herbe. Enfin, j'ai eu le temps de faire une petite bosse ici, de faire un mur au-dessus. Et du coup, quand on regarde, je pense que le mien au premier coup d'œil, on a une ressemblance, mais ce qui est dû au fait que j'ai réussi à mettre des boudières là et puis des et puis un petit peu d'herbe quoi. Mais sur le bâtiment lui-même, on voit que ouais, on n'a pas travaillé de la même manière, je pense. Moi, je me suis plus focalisé sur les proportions, je pense, dès le début. Nicolas, je pense pas plus sur les formes, les courbes. Euh, les courbes notamment du, de l'étage là, bref ça va être marrant d'en en discuter, voir enfin, comment, il a, comment il, a, il a ressenti le truc, moi j'ai trouvé ça assez difficile et euh, bon bah écoutez si vous voulez nous entendre en débriefer tout ça, en discuter venez nous, nous voir si vous pouvez le 15 juin à 19h30 je crois si je me trompe pas, si je me trompe je mettrai le, le message sur l'écran le, sur pour la, la bonne heure et le bonjour et euh, ça permettra de, bah, de parler un petit peu de tous les sujets dont, que j'aborde sur la chaîne et que euh, Nicolas et ses collègues d'ADBO abordent sur la leur. En gros, on va parler de, de 3D, de SketchUp, d'architecture, de papoter de, de, de, voilà, de, de sujets qui tournent autour de ça. Donc ça ferait super plaisir si, on avait des, des, des, si vous étiez là <rire> intéressé à poser des questions, pourquoi pas. Et puis, euh, et puis sinon, bah, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao